Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on m'a dit de parler un peu plus fort sur les vidéos, donc je vais essayer de le faire. Et je me suis, par ailleurs, rendu compte que c'était assez décalé entre ce que je dis et ce qu'on voit à l'écran. Bon, mais en fait, ça permet que les vidéos soient pas trop lourdes. Bon, on va faire avec, parce que l'essentiel euh, n'est pas forcément dans me regarder, mais regarder le travail à faire. Donc aujourd'hui, on est toujours sur les statistiques organisation et gestion de données. Et on va partir d'un exemple qui est assez concret, c'est le travail qu'ont rendu les élèves de 4e A et de 4e B, euh, le travail de lundi 27 avril. Euh, non, pardon, du coup, lundi 26 avril, et parce que c'est le 27 avril à 14h45 que Madame Gain fait le point. Donc, sur ceux qui ont rendu un travail, ou bien deux travaux, ou bien trois travaux, ou bien... Trois travaux et qui, en plus, l'ont bien fait. Ici, c'est ceux qui ont rendu euh, deux travaux. Attends, qu'est-ce que j'ai dit Ah ouais, ici, non, ça peut être trois travaux rendus ou bien, je l'ai marqué là, ou bien deux travaux rendus et qu'en plus, c'est effectué sérieusement. Et pour avoir euh, le Graal, il va avoir rendu tous ces travaux et les avoir effectués sérieusement. C'est les travaux de lundi et lundi, il y avait trois travaux à rendre. Il y avait juste une réponse... Le premier travail, c'était une réponse à faire, un commentaire de la prof. Le deuxième travail, c'était une leçon à recopier et à compléter. Et le troisième travail, c'était des exercices Learning Apps. Et prendre une photo et la transmettre sur PearlTreeze. Euh, Ce n'était pas forcé de faire tous les exercices, mais au moins d'en faire quelques-uns et de transmettre la photo. On est d'accord que parfois, il y a des difficultés à rendre le travail, mais néanmoins, parfois... Argos et ou Pearl Trace fonctionnent et donc il faut profiter de ces moments pour rendre le travail. Sinon, la prof, elle ne peut pas savoir où vous en êtes. Bref, bon, elle espère toujours, la prof, que, vous allez, enfin, que tous les élèves, euh, tous ces élèves-là, là, tous ceux-là qui n'ont encore rien rendu, euh, le rendent à un moment donné et puis se basculer dans une des autres colonnes. On ne sait jamais, l'espoir fait vivre. Le travail, donc... Euh, il est marqué sur la page suivante où on va représenter tout ça ces données là on va les représenter dans euh, ce tableau donc vous commencez par recopier sur votre cahier en partie exercice vous marquez la date on est le euh, bah, du coup on sera le 29 avril vous écrivez grand 1 représentez les résultats par un tableau de données en recopiant euh, bah, voilà, représenter les résultats par un tableau de données point ça suffit je vais les remettre à l'écran ces données. Voilà. Alors ici NR ça veut dire donc non rendu. Là un travail rendu, deux travaux rendus, trois travaux rendus, trois travaux rendus et en plus euh, vraiment fait sérieusement. Premièrement, on me demande l'effectif. Alors l'effectif des travaux non rendus. Et eh ben, il faut compter combien il y en a ici et combien il y en a ici et les additionner. Effectif de un travail rendu, eh ben, je vais compter. Donc là, par exemple, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben, du coup, ici, j'écris 13. Vous faites la même chose pour toutes les autres colonnes. Et donc, ça va vous donner un total. Vous additionnez tous ces nombres, ça vous donne le total. Et premièrement, une fois que vous aurez rempli votre tableau avec les valeurs, il faudra le représenter par un diagramme circulaire. On a vu hier, euh, enfin lundi, comment on fait pour tracer un tra diagramme circulaire. Pour tracer un diagramme circulaire, on commence par tracer un cercle. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez au moins utiliser, euh, je ne sais pas, euh, une pièce de monnaie, c'est peut-être un peu petit, mais un verre ou quelque chose de circulaire, un gobelet, pour pouvoir au moins faire un cercle correct. Je ne citerai personne. Euh, voilà. Et donc, une fois qu'on a le total, ça doit correspondre à 360 degrés. Je ne vais pas vous faire tous les calculs, mais si par exemple, on a donc ici 13, vous avez votre total. On a donc 13 qui est en lien avec le total que vous avez calculé et 360 degrés et on cherche combien ça fait de degrés pour le 13. Comment on fait On multiplie ceux qui sont croisés, on divise par le troisième nombre, et ça nous permet de trouver le quatrième. Donc vous écrivez votre calcul, 13 fois 360 degrés, divisé par... On trouve une valeur, on imagine que cette valeur, on va dire, elle est à peu près égale à 82. Donc en fait, c'est 82 degrés, puisqu'on a multiplié par, 80, par des degrés. Donc ici, on va pouvoir indiquer 82, degr 82 degrés. Ce calcul-là, vous le faites pour chacune des valeurs que vous aurez trouvées ici. 82 degrés, je vous rappelle comment on fait. Eh ben, on prend le rapporteur, on le met ici. Euh, vous, 82 degrés, ce ne sera pas le premier, ce sera celui-ci. 82 degrés, vous allez à 82 degrés, vous tirez un trait et vous tracez euh, votre premier angle. Bref, vous terminez de faire ce diagramme circulaire. Ensuite, on vous demande de le représenter par un diagramme en bâton. En bâton, eh ben, voilà, on a X ici, on a Y là, les, euh, ici les, différentes, euh, les, les différents résultats, et là le nombre de personnes qui ont, qui ont non rendu leur travail, qui ont rendu un travail, qui ont rendu deux travaux, trois travaux, ou bien trois travaux et qui l'ont bien fait. Donc des bâtons, et eh bien c'est des bâtons, hein. vous les faites correctement, c'est pas hyper compliqué. La deuxième chose à faire aujourd'hui, c'est la leçon. Alors je vous demande de ne pas la recopier, enfin ni la recopier, ni, enfin, sauf si ça vous aide à mieux comprendre, mais là je vous demande juste de comprendre ce que je vais dire, prendre le temps de comprendre ce que je vais raconter ici, et euh, vous vous testerez dans un troisième travail qui sera sur Learning Apps. Donc, on imagine là, on a une première entreprise qui s'appelle « C'est moi le chef » et une deuxième entreprise qui s'appelle « Tous ensemble ». Dans la première entreprise, il euh, y a quatre personnes qui ont un salaire de 1000 euros, 5 de 1200 euros, aucune qui a 1500 euros et une personne qui a 10 000 euros de salaire. Dans l'entreprise « Tous ensemble », il y en a 4 qui ont 1000 euros, 5 qui ont 1200 euros une personne qui a 1 500 euros et personne qui a 10 000 euros de salaire. Donc si on regarde dans chacune de ces deux entreprises, l'effectif total est de 4 et 5, 9 et un 10 dans la première entreprise, 4 et 5, 9 et un 10 dans la deuxième entreprise. Donc l'effectif total dans chaque entreprise, c'est 10. L'effectif des salariés qui ont un salaire égal à 1 000 euros. Et ben, là, il y en a 4 et là, il y en a 4. Donc, dans chaque entreprise, il y a 4 personnes qui ont un salaire de 1 000 euros. 1 200 euros, il y en a 5 dans chacune des deux entreprises. Euh, là, on change de question, on vous parle de fréquence. Alors, Il ne faut juste pas avoir peur de ce mot-là. Fréquence, globalement, c'est en pourcentage. Et ayant un salaire égal à 1 000 euros, en fait, la fréquence, c'est 4 par rapport à 10% par rapport à l'effectif total. Donc, on va faire 4 divisé par 10. Ça, vous avez le droit de le faire à la calculatrice. Vous pouvez le faire de tête, c'est pas très compliqué. 4 divisé par 10, ça fait 0,4. On peut dire aussi 0,4, c'est la même chose que 0,40. Et 40, c'est la même chose que 40 centièmes. 40 centièmes, ça fait 40%. Bon, là, pour certains, ceux qui ne sont pas bien à l'aise avec les nombres, euh, ça va vite. Prenez le temps de bien regarder. Ceux qui maîtrisent les nombres, il y a zéro souci. Vous pouvez prendre une pause sur la vidéo pour être sûr de bien comprendre. Là, c'était pour ceux qui ont 1000 euros. Pour 1200 euros, c'est 5 par rapport à 10. Donc 5 divisé par 10. 5 divisé par 10, ça fait 0,5. C'est la même chose que 0,50. 0,50, c'est 50 centièmes. Ça fait 50%. Le salaire moyen, rappelez-vous comment on calcule le salaire moyen. Le salaire moyen. Dans l'entreprise, c'est moi le chef. Eh bien, on va faire 4 fois 1000 euros, plus 5 fois 1200 euros, plus 0 fois 1500 euros, plus une fois... 1000 euros. Tout ça, ça fait combien 4 x 1000, 4000, 5 x 1000, 2 6000, 4000 et 6000, 10 000, plus 1000, euh, pardon, ici c'était 10 000, donc 4000, 6000, ça fait 10 000, plus 10 000, ça fait 20 000 euros. 4 x 1000, 4000, 5 x 1000, 2 6 4000 et 6 000, 10 000, plus 10 000, ça fait 20 000 euros. Ici c'est 20 000 euros. Je vais les diviser par combien ils sont 10. Et donc le salaire moyen, il est de 10 000 euros dans cette entreprise. Je l'ai écrit ici. Voilà, donc je trouve que c'est 2 000 euros. Dans l'entreprise Tous Ensemble, même principe. On va faire 4 fois 1 000 euros, plus 5 x 1 200 euros, plus 1 x 1500 euros, plus 0 x 10 000 donc ça va faire zéro. Je calcule tout ça, 4 000 plus 6 000, 10 000, plus 1 500, 11 500. Je vais donc faire 11 500 euros divisé par 10. Je trouve 1150 euros. Donc dans la, vous voyez, tout était pareil dans les deux entreprises, mais là on arrive à un salaire moyen dans l'entreprise C'est moi le chef qui est beaucoup plus, beaucoup plus élevé. Or, il n'y a qu'une personne qui a un salaire différent. Ici, il y en a une qui a un salaire très élevé. Et là, il y en a une qui a un salaire un peu plus élevé que les autres, mais pas beaucoup. Ça, ça nous permet d'étudier un truc qui s'appelle le salaire médian. Ça, c'est une nouvelle notion, un peu compliquée. Bon, mais voilà, c'est le truc compliqué de la journée. Le salaire médian, il faut que je trouve le salaire tel que la moitié des salariés a un salaire supérieur, l'autre moitié a un salaire inférieur. Ça paraît très compliqué quand on l'écrit et en fait, ce n'est pas compliqué quand on le cherche. Il faut simplement mettre tous les salaires dans l'ordre. Donc là, dans la première entreprise, il y en a 4 qui ont 1000 euros. Donc 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Il y en a 5 qui ont 1200 euros. 1200, 1200, 1200, 1200, 1200. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a un qui dit 1000 euros. Donc je mets tous ces salaires dans l'ordre. Et le salaire médian, c'est celui qui est au milieu. Il y en a autant en dessous que au dessus Donc je redis, ça paraît très compliqué cette histoire, mais il faut surtout comprendre qu'il faut mettre les salaires dans l'ordre et prendre celui qui est au milieu. Ben, au milieu, là, il y a 1200, 1200. Du coup, le salaire médian, ça va être 1200. Dans l'entreprise, tous ensemble, c'est presque pareil. Il y en a 4 qui ont 1000 euros, 5 qui ont 1200 et 1 qui a 1500. Le salaire médian, il est... Au Milieu. Ok, donc c'est un truc un peu bizarre ce salaire médian. Je redis, c'est pas compliqué à faire. Ce qui est ensuite vraiment compliqué, c'est de comprendre l'intérêt. Si vous comprenez aujourd'hui, tant mieux. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, il euh, n'y a rien de dramatique. Vous, vous aurez le temps. On peut donc je vous, je vous le dis quand même pour ceux qui arrivent à comprendre et puis pour les autres au bout d'un moment ça viendra un petit peu donc dans ces deux entreprises le salaire médian c'est le même on trouve 1200 euros on a trouvé la même chose et ce salaire médian dans l'entreprise c'est moi le chef ce salaire médian il est très en dessous du salaire moyen ben ça veut dire que les salaires ils sont répartis de manière inéquitable et voyez vous voyez bien il y en a l'un qui sont autour de 1000-1200 il y en a un seul qui a 10 000 euros dans l'entreprise tous ensemble le salaire médian là le 1200 euros il est presque égal au salaire moyen il est juste un petit peu au dessus et eh ben ça veut dire que dans ces entreprises là euh, le, les salaires sont répartis de manière équitable c'est à dire qu'il y en a un qui a un peu plus que les autres mais pas beaucoup plus si vous repérez à peu près cette histoire de salaire médian, voilà. Même moi, je, ne le sais pas par cœur, hein, Mais du coup, voilà. Ce qu'on, je peux repérer là avec ce salaire médian, ici, de 1200 euros, qui est bien inférieur dans, au salaire moyen. Dans l'entreprise, c'est moi le chef. Ben, ça veut dire que les salaires, ils sont inéquitables. Alors que si c'est proche, juste un peu au-dessus du salaire moyen, et eh ben, je constate que les raies de salaire sont répartis de manière équitable. Voilà. Euh, N'angoissez pas, essayez de le retenir le mieux possible et maintenant vous allez vous tester sur Learning Gaps. Bon travail